Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue, bienvenue, donc sur le tarot des cinq soleils. et bien cette vidéo donc elle fait suite à celle d'hier tout simplement que j'ai postée, où je parle de trompettes et que je vous dis que j'avais entendu des trompettes et qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui entendent des trompettes dans le ciel, et c'est vrai donc moi si je vous l'ai dit c'est que vraiment j'ai été témoin enfin plusieurs fois même malheureuse la dernière fois c'était donc vraiment très très très très net vraiment c'était net net et puis on a entendu donc allez voir mon autre vidéo donc et vous verrez je vous avais mis un lien hein? Alors, euh, oui, c'est la fin du monde, c'est pas la fin du monde, de toutes les façons, la fin du monde, il y a des cycles, hein, nous avons toujours, la, la vie, elle a un cycle, nous avons des cycles, et tout, etc., et maintenant, on a euh, plein de cycles, disons, qui sont, qui ont été, au fur et à mesure, disons, accomplis, et maintenant, effectivement, ben, on rentre, disons, dans un cycle différent, parce qu'il y a des étapes, il y a plusieurs étapes dans un cycle, on va dire, voilà, alors, il y a une étape, il y a une, une étape, disons, de 6000 ans, hein, 6000 ans, bah ben, ben oui, parce que je suis désolée, mais le son de la trompette, ça correspond à la tête de l'année, euh, donc qui fête euh, la naissance, vous vous rendez compte, d'Adam, Adam, Adam hein et donc euh, je vous avais dit qu'il fallait calculer comme ça, tout simplement, alors donc nous sommes encore en 2018. 2018, mais comme eux ils ont, euh, disons, là il y a eu une année, mais enfin donc ça fait déjà 2019 parce qu'il y en avait plus une, là maintenant, enfin, faites-moi confiance, plus 3760, c'est-à-dire que ça fait maintenant 9, 7, 7 et 5, voilà, ça fait 5779 ans, voilà, on a attaqué pile poil. Donc, c'est l'anniversaire de la naissance d'Adam, hein, donc un être adamique. Alors, j'espère que je m'adresse également à des êtres adamiques devant moi, c'est-à-dire des gens qui ont tout simplement envie, disons, de récupérer euh, l'humanité, hein, parce qu'à l'heure actuelle, disons, on ne sait plus trop ce qu'il y a d'humain, hein, qui traînent comme ça euh, sur terre et tout, et il y a beaucoup, disons, euh, euh, de personnes euh, qui sont complètement désespérées, qui se disent mais ça sert à même rien du tout. Et je les comprends, disons quelque part, s'ils ont vraiment la tête dans le sac, euh, je, à, à quoi ça sert, voilà. Alors ça c'est vraiment le côté, disons, très destructeur qui était mis en place, disons, au moment de, de, de Adamique, hein, de cette période qui était avant, euh, qui était du temps d'Adam, donc Noé, euh, avant le déluge. On est d'accord Bien. Et où la chute des anges Chute. Les mauvais qu'on dit comme ça. Nous l'homme, on va te prouver que de toutes les façons, en parlant disons du maître de du monde que les hommes sont pas à même hein, de s'occuper hein, correctement et d'avoir euh, euh, le degré hein, pour être élevé. Élevé, vous vous rendez compte, ça veut dire que oh, élevé au rang des anges, même plus, ça voudrait dire que waouh, vous vous imaginez un petit peu, et c'est un petit peu ça que fait, disons qu'annonce le son des trompettes. Voilà, et puis quelque part, il y a encore un autre son. Un peu plus tard, ou boum, on dit comme ça. Ah, ça correspond, disons, au son euh, euh, du grand pardon. Alors la tête de, de l'année, je vous dis tête, hein. C'est pas pour rien. Et donc le grand pardon également. Alors euh, Adam, la lumière, Adamique, nous origine hein. Euh, qui sont tombés, on s'est sali un petit peu et on revient et on se secoue et voilà, ça va aller mieux les amis, tout simplement. Il ne faut pas cesser embrouiller par trop de mauvaises euh, nouvelles parce que euh, j'ai peur, la trompette, mais justement, je vais vous montrer que vous devez pas avoir peur de ça et que ça a été l'histoire de la trompette, de la fin des temps, et de l'anéantissement et tout, quelque part, c'est extrêmement manipulateur, donc après, vous ferez ce que vous voudrez, disons, de mon information, ou pas, mais vous la laissez tomber si vous avez envie, parce que c'est ça aussi, disons, de vivre l'expérience en balance, c'est-à-dire, je prends ce qui m'intéresse, je vais voir si ça m'intéresse, je vais voir plus loin, si ça m'intéresse pas, bref, tu ne feras pas manger euh, tout ce que tu as envie, disons que je mange. Je suis capable d'avoir de la distance avec ce qui me nourrit, ce que tu veux me donner et tout. Parce que quelque part, ça va me construire et ça va peut-être, disons, former des tas de barrières. Euh, et ça va quelque part un petit peu, disons, m'engrillager, me ligoter, me machiner et tout. Et ça, vraiment, c'est là où je ne peux plus m'exprimer parce que je ne peux même plus respirer tellement que je ne me sens pas bien. <rire> c'est, hein Voilà. Alors, euh, je vais vous donner, donc, un. un maintenant, euh, le je, je, la fin des temps. Donc, la fin des temps, c'est tout simplement au sixième millénaire. Vous voyez que là, la fin du sixième millénaire, ben voilà, je l'ai Donc, l'analyse là, à l'heure actuelle, c'est 5779. Donc, vous voyez ça veut dire qu'on est carrément à la fin, à la fin, donc du sixième millénaire. C'est normal qu'on entende les trompettes, hein Quand une femme, elle arrive, disons, à 100 ans, c'est normal qu'elle les ride. <rire> mais oui, mais bien sûr, les amis, chien ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même accueillir les, les signes, ce sont des signes, mais ce sont des bons signes, évidemment, à partir de ce moment-là, il euh, y a le mauvais qui se lève de l'autre côté, vous savez la chute des anges que je vous racontais et tout, eux, ils savent, ils connaissent exactement le tempo également, et vous les voyez tous paniquer... Euh, Pillé carrément, parce que là c'est même plus euh, des impôts ou disons euh, quelque part euh, une manipulation euh, tranquille, euh, disons de la population, c'est carrément du pillage, du pillage. Si vous n'en êtes pas convaincu, euh, <rire> on a encore le temps peut-être. Hein <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. Chacun à son niveau. Papa, doucement. Hein voilà. Alors, euh, je ne vais pas vous faire peur avec ces histoires de trompettes, au contraire, mais je croyais que, vous voyez un peu, c'est intéressant que vous m'envoyiez des, des retours, parce que pour moi, c'était très clair. Hein euh, ouais, les trompettes, on nous répond, et maintenant, je vais vous montrer un petit peu le va-et-vient. Alors, vous avez le bélier ici, vous avez vu, j'ai calé, ça, ce sont mes... Mes cartes, hein. donc euh, porte le prêtre, hein. et donc c'est dans le dos, c'est-à-dire que le souffle quelque part il vient du dos, il vient du dos, c'est-à-dire que là, c'est l'exode. Pouf Alors là, ça te pousse, il faut que tu dégages, comme quand il y a le feu, hein. d'accord Celui qui reste, parce qu'il y en a qui restent. Bon, voilà, hein La corne du bélier nous rappelle naturellement le bélier, le sacrifice, vous savez, d'Abraham avec le bélier et tout, et donc on dit qu'il y en a une pendant six millénaires, quelque part, que je me souviens, hein, ne, ne servirait quelque part qu'à qu ça, disons, pour célébrer euh, l'Exode, la, euh, la, mais quelque part, à un moment donné, à la fin du sixième millénaire, je ne sais pas ça, je ne sais pas, mais je vais quand même vous le dire, parce que... Euh, euh, la, euh, <rire> C'est la, la, la, la corne droite, de toute façon, elle est systématiquement soufflée, cette corne, euh, pour, pour, pour, pour, pour le mois de la balance. On est d'accord, hein C'est les détails que je n'ai pas, alors je ne vais même pas en parler. On dit que c'est la corne droite, tout simplement, hein La corne droite, c'est-à-dire la libération. Mais l'histoire concernant la, la, la, la corne, disons, dans les détails, je ne vais pas vous la raconter, je ne l'ai plus en tête, Exactement, mais elle correspond tout simplement, ça correspond tout simplement d'une de façon à ce fameux bélier qui a été embringué dans les buissons là, disons le temps euh, euh, d'Abraham et de, du sacrifice du ligotage et tout. Enfin bref, on est bien d'accord, il y a deux cornes ici. Et regardez comment les est une corne. Le côté gros, il accroché à la tête. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ici naturellement, c'est contre, hein, c'est contre, là, ça c'est contre la tête, et là, quelque part, euh, en haut, il y a un souffle, donc ça, ça, ça correspond au souffle euh, de, du bélier, parce que il est, sa lettre est, asso est associée également au souffle, vous voyez, mais là, quelque part, on, on dirait, voyez, on dirait que c'est là, disons, le ciel, on va dire le souffle hein, qui rentre comme ça et qui va pénétrer, disons, la tête, hein, qui va nourrir la tête, le souffle divin qui nourrit la tête. Hein, hein. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on prend, disons, le, la, la, la corne du bélier pour souffler, disons, durant cette fête de célébration, donc de joie, de grande joie également, eh bien, voilà, on prend cette corne de bélier, on souffle à partir d'ici, et le son monte en haut. Vous voyez Comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quelque part, euh, le maître, donc euh, du monde, on va dire, euh, souffle, nourrit, hein, notre esprit un petit peu borné, d'accord, et là, six mois après, ou six millénaires après, vous voyez, parce qu'il y a six mois qui séparent ces deux signes, ou six millénaires après, Symboliquement, l'homme, à chaque fois, tous les six mois après l'exode, hein, donc après Pâques, l'homme prend la fameuse corne pour, et quelque part, renvoie le son au ciel. C'est-à-dire que c'est comme s'il disait « T'as vu, mon Dieu Je sais faire maintenant. Je suis plus buté, je suis plus bouché. je sais retourner l'histoire ». Et j'ai compris qu'en définitive, je ne devais pas boucher la cornette sur moi, mais je devais simplement retourner pour dire « ça y est, j'ai compris, j'ai compris. » Et donc, je te renvoie le souffle. Incroyable Incroyable Tout d'un coup, l'homme est en train d'établir un contact, un rapprochement spirituel avec le divin. Vous voyez, il y a un souffle et là, à l'heure actuelle c'est incroyable cette histoire ce que je vous dis le son est renvoyé sur terre c'est à dire que le dialogue euh, a été euh, raccommodé et revenu quelque part hein. et quand euh, vous dites euh, euh, quelque part euh, ouais, on a peur, c'est parce que il y a eu des esprits manipulateurs qui ont pris ce genre euh, de choses pour pouvoir en définitive agiter euh, euh, le de l'horreur, de la mort, de la punition, etc. etc. Alors qu'en définitive, c'est un dialogue que l'homme établit comme ça, donc de souffle à souffle avec le divin, et il répond « mais c'est magnifique !» Mais évidemment qu'on va vous grimer l'histoire autrement en disant, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, c'est un mauvais présage, c'est ceci, c'est la fin, c'est la fin du temps. De toutes les façons, vous avez vu, 6 millénaires, 6e millénaire, c'est la fin d'un cycle, bien évidemment. Et tous les vilains, les méchants qui n'ont pas envie, disons que, ben, ils avaient la place belle quand même ben, ils n'ont pas envie d'être remplacés, disons, puis tout d'un coup, d'avoir des gens intelligents qui ont compris quelque part, et donc, qui balancent un maximum d'informations pour pourrir l'information, la belle information. Alors, est-ce qu'il faut dormir sans se en disant, pff, les autres faits, non, non, parce qu'il y a un côté très individuel, hein collectif et individuel. Hein? Absolument. Je vous avais montré dans d'autres vidéos qu'on était passé du collectif et que maintenant, disons, l'individuel devait se révéler. Donc, il y a un travail, malgré tout, euh, individuel. Et c'est très bon ça, parce que quelque part, eh bien, on va voir euh, Parce qu'on n'est jamais vraiment reconnu. Hein, on réclame. Euh, euh, on est très jaloux. Euh, « Oui, ma mère, elle a aimé plus que ça. Euh, »« Ou mes frères, ou si, ou là. » Il y a toujours des histoires, disons, des euh, de jalousie, euh, de blessure, de « Moi, je suis le premier, de toi pas. »« C'est moi qui dis, tiens, la vérité, c'est pas toi, c'est ceci, c'est cela, etc. etc. » Il y a une espèce de compétition, là, quelque part, de reconnaissance. Et là, tout d'un coup, avec ce son de trompette, on dit « Casse pas ta tête, bébé, de toutes les façons. » Euh, tout le monde est dans le même panier. Et moi, quelque part, je suis tellement en et Je connais tellement votre cœur que je saurais tout de suite reconnaître, disons, les âmes qui brillent et qui ont des bonnes intentions. Les bonnes intentions aussi. Euh, euh, et là, c'est pas une question, disons, intellectuelle. Hein. Euh, là, c'est la question de, du cœur. Je vous ai montré la dernière vidéo. C'est vraiment le cœur hein, qu'elle est comptée, les personnes qui ont bon cœur et qui ont de bonnes intentions et qui ont naturellement la volonté également, disons, de faire des bonnes, des bonnes choses. Même si elles ne les font pas, parce qu'elles ne peuvent pas imaginer, et ben le fait de dire ah, « mais donne-moi les forces pour quand même un jour j'arrive à disons, faire ceci ou cela et tout et ben », c'est comme si c'était compté pour vous, vous imaginez donc, quand même, même c'est quand même cool, hein, cette histoire, c'est, eh bien, c'est toutes ces étincelles-là, à partir du moment où elle s'éveille quelque part, ben, le sombre, il est euh, pff, occulté quelque part, hein? euh, vous voyez, chiant, tout ça, hein, tout simplement, hein? Donc le travail, il est juste avant le travail, il est à faire, faire là-dedans. Hein. Et naturellement, euh, toutes les personnes euh, qui auront compris quelque part euh, euh, cette façon, disons, de, de, de, de basculer, hein, basculer tout simplement. Je parlais de vocation, je vous parlais d'aimer, je vous parlais d'être vous, d'être naturel, de, de pouvoir respirer, de rechercher, disons, à... à à faire grandir votre fleur intérieure, voilà, quelque chose, disons, de créatif, parce qu'on a chacun quelque chose à apporter, voilà. Et ça, c'était tout, tout, tout le message, donc, du fameux euh, moi euh, qui est lié de, de, de la balance, donc, qui est lié naturellement euh, boum, au bruit, donc, du, du chauffard, on est d'accord alors, là, c'est une question, disons, d'élévation, élévation, c'est-à-dire, euh, euh, là, vous voyez, et c'était en haut, et là, tout d'un coup, ah, on va retourner le truc et on va souffler, on retourne le bonhomme, on retourne l'histoire, et là, le pendu, quelque part, bah, qu'est-ce qu'il dit, disons, avec cette carte, Nostradamus il dit aïe aïe aïe aïe aïe t'as encore la corde là quelque part au pied hein, qui ligotait euh, le le fils hein, et puis on avait pris le bélier et tout, enfin pour sacrifier enfin, vous voyez, toutes ces histoires là, vous savez disons avec la corne, etc c'est etc., tout repris ici en symbole, hein, tout simplement hein. il dit mais qu'est-ce que tu as fait mais il fallait enlever, il fallait te retourner il fallait vraiment quand même maintenant, maintenant, il y a quand même ça fait des années et des années euh, de, de, de galère quelque part où le, la population s'éveille, et maintenant il faut comme on dit, sortir la tête de l'eau, mais sortir la tête également de la matière. Vous voyez Voilà, renversement et voir les choses autrement. Tant que vous regardez les informations qui vous paniquent, parce que je ne veux pas vous paniquer avec moi et tout. Il faut vraiment regarder, c'est comme ça qu'on construit à l'heure actuelle, hein d'accord et ça, là, là. C'est un bon signe la trompette, ça veut dire que les prophéties se mettent en marche, mais c'est merveilleux, c'est un bon signe, mais retournez-vous, la tête dans la matière, c'est pas bon, on, vous, on, va, on va vous en tirer la tête, on n'aura plus que le pied dehors, non mais quand même, on peut pas, hein? on peut pas en être là quand même, donc là il faut se retourner, ça c'est le message disons de la carte, euh, de, de, de Stradamus, donc du tarot de, de, de Marseille, hein, on est d'accord Et là, au contraire, il faut mettre de la musique, de l'encens, des parfums, être beau, glorifier, disons, apporter l'appel paix, la bienveillance, la sagesse, beaucoup de sagesse aussi, voilà, être bienveillant, tout simplement, hein. Et prenez dans n'importe quelle vidéo, même les vidéos que je vous donne, mais ne prenez que ce qui vous intéresse. Hein, là, la dernière vidéo, moi, qui me fait très rigoler, ce canadien, bon, il arrête pas de faire euh, la gauche. Euh, il n'arrête pas de dire, euh, je ne sais plus quoi encore, euh, ou... Euh, euh, Mon en soffiche Moi, ce que je suis venu chercher dans, sur son site... Premièrement, me fait rigoler parce que j'ai beaucoup de distance avec ça, parce que je sais que le monde, il est très coloré. Donc, c'est comme un coluche pour moi. Mais l'autre côté, je viens chercher ce qui m'intéresse. Vous voyez, j'ai un côté quand même qui est assez sélectif et quelque part... Euh je prends juste ce qui m'intéresse, simplement, tout simplement, et puis euh, si j'ai regardé d'autres vidéos, boum, ça m'intéresse pas, clac, clac. claque, j'élimine, et puis pour toutes les vidéos c'est pareil, c'est ce que je vous dis, c'est que des mecs, ce sont que des gens, ce sont que des gens qui eux aussi ont des problèmes, ils vont pas vous sauver, ils vous donnent simplement, disons, euh, euh, certaines choses de leur domaine d'expertise, lui, par exemple, que je vous avais montré, donc concernant la trompette, lui, ce gars, son domaine d'expertise, c'est de récolter des tas euh, d'images, disons, qui se passent sur la planète, mais quelque part, son avis sur la planète, si elle est plate, ronde, carrée, ou alors qui se, qui euh, qui qu qu qu soit, euh, qui se fout de la réincarnation ou pas, ou de ce, mais je, quelque part, j'écoute ou pas, mais je m'en fiche. Moi, je viens voir une image, comme là, j'avais cherché, par exemple, il de la trompette. C'est ça aussi, être sélectif. C'est pas rejeté d'un bloc, c'est être, disons, <rire> une clomède. Typique clomède. Vous avez le coin qui agit donc comme une bête. Je suis bouchée, j'ai payé, je veux tout m'attribuer, je pousse tout le monde, je remplis mon assiette, quitte à la balancer derrière. Pourquoi Pourquoi Prenez juste ce qu'il vous faut, <rire> ce qui vous intéresse, tout simplement. Et eh ben, l'information, c'est exactement pareil, vous ne vous en ferez pas. Allez chercher juste l'info qu'il vous faut, hein, de façon à ce qu'on ne vous fasse pas un bourrage de crâne. Alors maintenant, je vais vous donner un truc. Ça, c'est un système pour que vous tombiez pas, euh, disons, dans une forme euh, euh, de bouclage par rapport, disons, à à une personne où vous soyez euh, comme ça devant elle, hein, je, comme ça. Je vous parle de gens ordinaires, hein, naturellement, je vous parle de gens très ordinaires, vous, moi, peut-être pas vous, peut-être que vous êtes un singe, j'en sais rien, enfin, disons, normal, normal, Eh hein. bien, quand vous allez chercher une information, par exemple, sur une vidéo, vous allez, vous allez une fois, vous allez deux fois, vous allez trois fois, vous trouvez bien la quatrième fois, quelque part, vous allez créer dans votre tête une forme d'accoutumance. C'est rigolo, ça. Donc après, vous ne voyez que par cette personne. Tout d'un coup, vous devenez le porte-parole de cette personne. Vous voyez, ça, c'est également, disons, du signe de la balance. Alors ayez quand même le réflexe de toujours... Quand vous avez une information qui vous a un petit peu troublé, allez chercher carrément le contraire, ailleurs. Voilà, tout simplement. Hein. Alors là, je vais vous montrer un gars que... <rire> il est extrêmement connu. Il est très, très, très connu. Bon, alors, peut-être que je vous apprends rien. C'est un, un, un gars qui parle. C'est un scientifique mais c'est un scientifique euh, incroyable <rire> un, peu, un peu le hippie des scientifiques vous voyez hein? alors il s'appelle Nassim Arama, Aramaim voilà, alors il parle en anglais, il parle en français c'est un canadien suisse euh, suisse canadien je crois, bref hein. et là euh, il parle par exemple des crop circles, il parle naturellement de, il parle des tas de choses il parle de tas de choses c'est il, il, il est naturellement un scientifique donc euh, il apporte des, des documents il bosse énormément là il parle des ondes, de tout ce qui est revenu un petit peu euh, euh, sur terre c'est à dire, hein. je vous laisserai aller voir ça c'est les messages des extraterrestres qui ont tissé, donc, dans des champs, euh, des euh, trucs, disons, très, très, très particuliers, et donc, ils il regardent, ils s'en expliquent, hein, ils s'en expliquent, enfin, ils essayent, disons, un peu de, de décrypter, puis d'ouvrir un petit peu la conversation, euh, la... la euh, euh, d'ouvrir le dialogue là-dessus, voilà, alors je vous en dis pas plus, vous allez beaucoup vous amuser, parce que c'est un homme qui scientifique et tout, il est reçu partout, enfin dans le sens, c'est pas toujours euh, ça, mais il a un talent particulier, et alors une très, très, très, très, très, très belle euh, spiritualité, alors j'ai peut-être, euh, là j'ai encore Nassim Ramahim, et là, je sais plus quand, il a tourné ça, voilà. Il y a 100 ans, quand on voilà. A là, il est en... Voilà, c'est en fait français. Voilà, vous voyez. Donc, le prochain pas, de découvrir bon, alors, lui, euh, c'est domaine d'expertise. Je peux vous dire les une les chose les que son domaine d'expertise il ne donne pas son avis je veux dire c'est un expert hein. vous voyez c'est pas un bourrage de crâne le, je, je, je parle de Nassim Rahamaim, Là, c'est un, un expert en la matière hein. voilà, il ne va pas essayer non plus de vous bourrer le crâne il faut fuir les gens qui essaient de vous bourrer le crâne voilà. déjà ça euh, il faut ressentir ça comme ça Dès qu'on essaye un peu de vous emprisonner dans une façon, disons, de voir ou de ressentir les choses et que vous sentez vous n'avez pas quelque part votre place, à un moment donné ça va vous étouffer et vous allez péter un câble. Comme à l'heure actuelle, disons, les communautés, les pays et tout sont en train de péter un câble. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a un gros pillage et qu'il y a l'accélération, disons, du temps dans le bien comme dans le mal qui se fait. D'où l'histoire de la trompette, en disant « Mais oui, je vous ai entendu, je vous ai entendu sur Terre, je, je, je vous entends et je vous réponds. » Mais ça, quelque part, c'est merveilleux. Alors vous allez dire tout « Ah, oh, bah ben donc c'est des extraterrestres donc qui nous répondent. » Mais on ne sait pas qui nous répond, que ce soit des anges, des extraterrestres ou quoi que ce soit de toutes les façons. Je vais vous dire une chose, tout ce qui existe, tout ce qui existe, il faut quand même comprendre que ça vient d'un plan qui est tellement élevé, que personne, disons, ne peut imaginer euh, euh, ce que peut représenter, disons, la divinité. Et tout en bas, que ce soit extraterrestre, poisson, nous, n'importe quoi, mais on fait partie, disons, de cette volonté. Hein. Et, euh, Dieu n'a pas, disons, euh, comme vis-à-vis comme, comme, comme, comme, -vis le diable. Il est, il est lui et il y a plein de choses dessous et tout, etc. Et le jour où il ne veut plus que ça se passe, ou qu'il veut un entier, il peut le faire, c'est tout, comme il nous a créé, il peut nous détruire, tout simplement, mais ça, ça viendra que de sa volonté et tout. Hein. Et c'est pour ça, disons, l'histoire des trompettes. Hein. Alors qu'il y a des intermédiaires comme des postiers, comme nous on a des postiers, mais évidemment, comment on pourrait, disons, euh, avoir un contact autrement Mais qui on est-nous déjà pour avoir un contact Vous savez quoi, un jour, je vais vous dire une chose, j'avais demandé, disons, d'avoir euh, une, une lumière en hein, disant ce que je pouvais voir, ce que je pouvais voir. Je demandais juste ce que je pouvais voir, hein, et, et, et je ne veux pas aller trop loin. Et j'étais quelque part comme ça en méditation, et tout d'un coup, j'ai vu hein, à l'entrée de ma... De, pas, pas ici, c'était à l'entrée d'une porte, dans l'embauche, de ma porte, hein, euh, ce qu'on pourrait appeler, disons, une lumière. Une lumière, je voyais la forme d'un homme. Alors c'était très bizarre, parce que la lumière, elle était... Euh, comment on veut dire, elle était aveuglante, mais pas aveuglante. Hein. C'est très spécial, ça. c'est très difficile, c'est une expérience très spéciale, c'est très particulier à décrire. Et en même temps, il était dans le champ de la porte, vous voyez, et en même temps, il était immense, je sentais que ça dépassait tous les côtés. Et vous, je, vous savez ce que j'ai fait J'ai fait comme ça, j'ai dit d'accord, d'accord, d'accord, Ok c'est pas la peine. Vous savez, il euh, faut, faut, faut, faut être fort pour voir des lumières. Hein. Ce n'est pas la peine de vous crier les yeux. Ou, euh, donc, il faut rester toujours euh, faut rester calme faut rester calme par rapport à ça, faut pas vous laisser embarquer tous les côtés et tout. Voilà, c'était peut-être idiot ce que j'ai fait ou pas, enfin bref, mais je, de toute façon, bah, les... il suffit d'avoir un contact un petit peu, disons, avec le spirituel et tout, et vous allez voir que vous allez avoir des tas de gens qui ont des tas de choses à vous raconter tous les côtés, et nous sommes nombreux, vraiment, vraiment, faut pas croire, hein. mais c'est tellement ridiculisé et tout, mais comme ça tient disons, d'un domaine intime, du domaine de la pudeur, c'est un contact, disons, une relation, disons, qui est assez intime avec le subtil, que les gens définitive, euh, ils aiment bien un peu euh, le garder, euh, le, le, le, le garder, c'est un peu une image personnelle, une image intime, voilà, et c'est pour ça que la plupart des gens, disons, euh, n'en parlent pas, hein mais voilà, ça existe et c'est beau, hein, c'est magnifique, il y a des couleurs magnifiques. Et accrochez-vous à ces couleurs, il suffit de... Branchez-vous et vous allez voir la trompette, vous allez l'entendre. Et vous allez savoir qu'on vous répond, mais oui. Allez, mes amis, donc ça c'était euh, un petit coucou concernant euh, la carte hein, du pendu de Nostradamus, voyez, hein. Euh, C'est la carte 12. Donc, on reviendra sur la balance. Là, c'était surtout un petit coucou par rapport, disons, à ce fameux, à cette fameuse, disons, trompette. Hein? Euh, donc, euh... Bien, je vous quitte. Laissez vos commentaires. J'espère avoir éclairci, donc, cette histoire de trompette. <rire> Au revoir et à la prochaine vidéo, les amis. Au revoir.